Mais il est où mon dinosaure Hein? Ah! Ouais, tu conduis un scooter. Mais <rire> oui Charlie, je t'impressionne. Est-ce qu'on peut faire un tour <rire> Oui, on verra. Euh, ah, okay. ah, oh, il est beau. On oh, vient ah. de faire un tour. Oui, mais avant, <rire> il faut que je fasse une petite réparation. <rire> Alors... Tu veux m'aider? Oui. Je vais avoir besoin de la clé à molette. Oui, attends. Je vais te donner la clé à molette. Mais il n'y a pas de clé, Madame Bonheur. Ce n'est pas une clé pour ouvrir une porte. C'est un outil qui sert à serrer ou desserrer une... Une vis, une vis, une vis. Voilà, voilà. Voilà. Oh! Tu connais cet outil, ti chéri? Mmh. c'est un tournevis. Ah. On l'utilise pour visser ou dévisser une vis. Oui. Mais moi, je cherche un outil pour serrer ou desserrer un écrou. Ah! Mmh. Mmh. Mais alors, ça ressemble à quoi, une clé à molette? Euh, ça ressemble à un outil avec euh, un manche mmh. et une tête avec une ouverture oh, une pour aller Peu autour de l'écrou. Oui, comme une, comme une bouche qui veut croquer l'écrou. Ah, <rire> oui, si tu veux. <rire> Je le bonhomme clé. Oh, excellent. Je... Je vais pouvoir resserrer un petit écrou. Ouais. Ça ne sera pas long. Oh. D'accord. Oh, mon sang. Oh, oui. tu es forte, de Madame Bonheur. <rire> oh là là. C'est le bonhomme-clé qui fait tout le travail pour moi. Ah. Pour maintenant, c'est solide. Je suis prête à partir. Moi aussi. Oh, nous sommes prêtes à partir. Nous sommes prêts à partir. Ouais. On y va, on ouais. y va. Ouais. On dépose ça là. Ouais. On prend les casques. Oh. Hey. Et